Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Marc, je suis formateur à l'Institut Fort-Prof depuis une dizaine d'années sur l'épreuve orale d'éducation physique et sportive, mais aussi sur celle de connaissance du système éducatif. Je voudrais ici vous présenter les points forts de la méthode proposée par l'Institut Fort-Prof. Trois axes sont à retenir selon moi. Tout d'abord, et c'est fondamental, le présentiel. Nous savons tous qu'il existe une différence entre un enseignement donné et un enseignement reçu, et le présentiel permet de réduire cet écart-là. Nous ne sommes pas devant une vidéo préenregistrée, un cours magistral que nous écoutons, mais nous sommes en présentiel et lors d'un cours, toutes les questions, les demandes de précision, les éclaircissements que vous pouvez avoir besoin de, de, de nourrir trouveront des éléments de, de réponse. Je crois qu'il y a là, dans, dans cette dimension présentielle, un élément déterminant et qui rend aussi les cours plus vivants et plus motivants. Deuxième axe, c'est l'interaction entre le formateur et le stagiaire. Alors Nous l'avons déjà dit, hein, vous n'êtes pas seul devant une vidéo, mais vous êtes au contraire accompagné par un formateur au sein d'un groupe de stagiaires, le formateur qui procède à un véritable suivi individuel, une personnalisation de votre formation et on peut même aller jusqu'à dire un véritable coaching dans votre préparation. Ainsi, lors des cours, vous pourrez être tour à tour jury, co-jury avec le formateur, euh, candidat, mais aussi observateur euh, de l'un de vos collègues qui passe l'épreuve. Euh, troisième axe, euh, et non de moindre euh, dans la formation proposée par l'Institut Fort Prof, c'est que dès le début de l'année, euh, la totalité des épreuves, qu'elles soient écrites ou orales, est travaillée. Nous voyons ici euh, que nous rejoignons la notion de polyvalence, hein, ce qui va faire vraiment l'ADN du métier de professeur des écoles. Il est important de travailler toutes les épreuves euh, dès le début et une notion, euh, travaillée dans une discipline, va souvent trouver une résonance dans une autre et cela permet vraiment de faire du lien euh, lors de vos épreuves écrites ou orales euh, lors du concours. Voilà, je vais donc maintenant vous souhaiter Bon courage dans votre préparation et vous adressez tous mes voeux de réussite. Au revoir.